Salut Alors, bah, traditionnelle vidéo de, de célébration de l'anniversaire de l'activité de la chaîne, comme d'habitude, ici ça fait 7 ans que euh, la petite série de vidéos partoche existe. Alors oui, blablabla, ça fait longtemps, j'en suis très fier. Mais en fait, cette vidéo, elle est là plus pour autre chose. C'est plutôt une, une idée de proposition, d'activité que j'ai envie de vous proposer. En fait, c'est lié à un projet que j'ai terminé récemment, un projet de composition de musique euh, pour un court-métrage. En fait, mi-août, j'ai été contacté par un jeune réalisateur, Nicolas Bohot, qui m'a demandé euh, de composer la musique de son, de son film. Le film est un court-métrage de 23 minutes, 000... Minutes quand même un hein, beau beau bébé euh, sur la thématique du harcèlement scolaire alors c'est un film amateur le jeu d'acteur est pas fantastique euh, l'histoire va peut-être un peu vite la prise de son n'est pas parfaite mais les images sont franchement belles euh, la démarche et moi je la trouve très cool euh, le sujet est est très important et puis euh, je trouve que euh, la réalisation est pas mal euh, en général, enfin, bref, c'est un projet qui m'a plu et euh, j'ai été très ravi hein, de, de participer en mettant ma patte musicale. Il s'agit pas juste de vous euh, montrer le film et de, euh, et de vous montrer les, les musiques, mais plutôt de vous proposer d'avoir un regard critique euh, un petit peu plus affûté que si vous regardiez juste une de mes compositions sur ma chaîne. Et comment je vois ça euh, Premièrement, je vous inviterai à regarder le film. Alors, le film il est disponible, vous pouvez cliquer sur le lien ici ou alors dans la description de la vidéo. C'est le film officiel, euh, je vous préviens juste, la musique elle est méga sous mixée. on n'entend rien, donc c'est peut-être pas trop la peine de regarder le film, enfin euh, pour la musique en tout cas, de regarder le film ici dans cette version là. C'est pour ça que je me suis permis de faire un autre mixage qui met en avant un petit peu plus la musique, puisque c'est le but là de, mon, de ma proposition, hein, de mon activité. Alors certes vous entendrez peut-être moins les dialogues, mais euh, c'est pour ça que je vous invite à regarder le film euh, dans sa version normale et puis en plus de ça, ça fera une vue pour euh, Nicolas Botte, ce qui est la moindre des choses, parce que mon, mon but, c'est pas de m'approprier euh, les vues de, sa, de son film. Je tiens à signaler quand même que je vais diffuser une version, euh, cette version mixée euh, pour la musique avec son accord. Hein. Son but, c'est quand même que son film gagne un petit peu de visibilité. Bref, le film est déjà disponible depuis un certain temps, et la version que j'ai mixée pour mettre un petit peu plus en avant la musique, pour qu'on l'entende un peu mieux, est sur ma chaîne en non répertorié, et euh, vous pouvez aussi y aller sur euh, ce lien-là, ou dans la description encore une fois donc première étape je vous invite à regarder le film et là où ça se joue mon petit projet c'est que euh, j'aimerais vous demander d'essayer de décrypter euh, cette musique déjà ça commence par évidemment e essayer d'établir la liste des thèmes des motifs puisqu'il y en a justement essayer de les identifier euh, essayer de déterminer à Quoi ils sont rattachés exactement parce que je suis assez curieux de voir si mes idées musicales transpirent juste à l'écoute en fait parce que je pense pas être le seul artiste au sens large hein, j'inclus les musiciens mais aussi les, les graphistes etc euh, je suis pas le seul à mon avis qui a cette petite frustration de voir des commentaires qui ne re... alors qui sont géniaux hein, que ce soit positif ou négatif quand c'est constructif c'est toujours... bah c'est toujours agréable franchement donc continuez, mais... Euh quand c'est uniquement une appréciation générale, j'aime, j'aime pas, il manque de quelque chose et là j'avais... je, je m'étais dit tiens on va profiter de ce projet là, cette, cette musique, pour euh, essayer de pousser les gens à aller un petit peu plus loin et c'est pour ça que je vous invite, si vous le souhaitez, à essayer de faire ce que je fais un petit peu dans, dans Partage, en fait, hein, essayer de décrypter euh, les choix euh, artistiques des compositeurs. J'ai eu cette idée parce que, honnêtement, je suis assez content du résultat. Je m'y suis pris à l'avance euh, en m'inspirant de, par exemple, des compositeurs qui, qui ont eu du, qui ont du délai avant de voir le montage final, là c'était le cas aussi, et donc je m'y suis pris en avance, et ben en m'inspirant de ça, par exemple quand j'étudie la musique de Dragon, bah ben, c'est typiquement ça, il y a toute un, une liste de thèmes qui étaient élaborée avant que euh, le montage, que le film soit vraiment fait, et eh ben, j'ai fait pareil, je me suis inspiré de ce que moi je vois dans Partoche, et euh, le résultat m'a vraiment euh, plu, je suis content de ce que j'ai pu faire en suivant cette méthode-là, et c'est pour ça que j'aimerais la partager en fait, ça serait une sorte de Partoche, sauf que bah là la musique c'est pas la musique d'un film hollywoodien de, de ouf, non, c'est la musique d'un petit court-métrage que que, que j'aurais composé. C'est un peu décousu cette vidéo, je vais essayer d'y mettre un petit peu d'ordre. Concrètement, ce que j'attends de vous, si ça vous dit, c'est un Regardez le film. Vous pouvez le regarder dans sa version officielle et ou dans la version mixée pour euh, entendre un petit peu plus en détail la musique. N'hésitez pas à prendre des notes, il y a pas mal de choses, je pense qu'on peut en tirer et donc c'est ça que j'aimerais que vous me communiquiez, soit par commentaire sous cette vidéo, soit par commentaire sous les vidéos des musiques elles-mêmes que je vais poster à raison d'une musique par jour bah pendant 19 jours exactement puisqu'il a 19 morceaux soit par tweet par message privé par message sur facebook je suis assez euh, assez ouvert aux messages privés sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas je lirai tout ça j'essaierai de faire un condensé et on en reparlera lors d'un bilan euh, d'un débrief que j'organiserai en live une musique par jour du coup pendant 19 jours et à terme au terme de ces 19 jours euh, j'organise le live alors sur la date précise je suis pas fixé je sais pas ce qui ramènera plus de gens euh, si c'est une date en cours de semaine, ou alors le week-end, parce que les, les week-ends les gens sortent en général, donc euh, je vous propose. Ah ouais, alors ça nous emmène à décembre, euh, soit le mercredi 4 décembre, ce qui moi perso m'arrange pas mal, ou sinon le vendredi 6 décembre, ou alors le samedi 7, voilà, je sais pas ce qui est mieux pour vous, et donc c'est pour ça que je vous invite à commenter cette vidéo pour dire, alors déjà si vous comptez venir au live, et si vous pensez pouvoir euh, assister euh, au live, dites-moi quand parmi ces trois jours et euh, je déterminerai la date en faisant le condensé, enfin bref. Et je vous annoncerai ça sur Twitter notamment. Je sais pas si je referai une vidéo pour le dire, ou peut-être une vidéo de, de 10 secondes. C'est encore très décousu, donc je vais refaire point par point. 1. Regardez le film. 2. Regardez les musiques qui vont sortir à partir de demain à raison d'une par jour. Prenez des notes, envoyez-moi vos ressentis, essayez de déterminer des thèmes récurrents, des motifs récurrents, essayez de, de comprendre un peu euh, mes choix peut-être, euh, mon approche, euh, ma démarche, si vous constatez des idées musicales particulières par rapport au film, euh, s'il y a des choses à dire sur la, la synchronisation avec les images, peut-être, j'en sais rien, si vous estimez que l'ambiance n'est pas adaptée à telle ou telle scène, voilà, dites ce qui vous passe par la tête, essayez de vous inspirer de ce que je peux faire dans partoche, en fait, communiquez-moi ça par message, et puis on se retrouve en live, où là je ferai un bilan de vos propositions, je vous dirai ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est intéressant, etc, et puis moi après je vous poserait bah déjà le contexte euh, de la composition, le, le, le contexte du projet en général, et puis ma démarche, mes choix, euh, mes idées, et puis les thèmes, évidemment. Voilà J'ajouterai aussi que euh, j'aimerais que votre euh, oreille soit plus orientée vers la composition, l'écriture musicale pure, plutôt que sur les sons, parce que niveau réalisme des sons euh, virtuels, 1, euh, j'ai jamais été expert, j'ai jamais prétendu être expert, c'est vraiment un de mes points faibles, ça et le mixage, donc... Étant donné le temps que j'ai eu pour le faire en plus, évidemment, ça va pas être un truc super euh, fabuleux. Mais euh, j'aimerais juste que vous ayez plutôt un, une oreille sur la composition en elle-même. Évidemment, ne vous contentez pas, bah, si possible, je vous donne pas d'ordre, hein, on est bien d'accord, hein, mais ne vous contentez pas de ne faire qu'écouter les musiques puisque quand on compose une musique à l'image, euh, c'est indissociable des images, donc je vous invite vraiment à les écouter attentivement au sein du film. Bon, j'aurais plein d'autres trucs à dire, c'est vrai, pour euh, une vidéo anniversaire, mais là, c'est plutôt une présentation de ce projet-là. Je... Moi, je suis super excité euh, par ce truc-là, et en plus, ça me permettra de faire un live de nouveau, ce qui est toujours très cool quand il y a des gens qui, qui sont là et qui peuvent discuter avec moi. Euh, je trouve ça intéressant, ça change un petit peu, c'est comme une partoche, mais un peu différente, puisque là, vous serez un peu dans les coulisses d'une composition et euh, ça me permettra de partager un peu mon boulot quand même parce que j'ai beaucoup bossé sur cette musique euh, même si euh, au final euh, on pourrait ne pas le penser, euh, donc ça me permet d'avoir euh, je sais pas des, des retours constructifs euh, sur ça et euh, bah, je suis impatient de voir ce que vous allez euh, en dire voilà j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer, bien sûr, sinon c'est un peu le bide, ah ça me manque de faire des vidéos d'annonce non mais là honnêtement je vais m'arrêter là, donc je voilà, je compte sur vous, je vous fais des gros bisous, passez une très belle vie et, euh, et euh, à court terme une très belle soirée, au moins une très belle journée, une très bonne semaine. Je vous embrasse très fort, à bientôt